Un serveur vient d'être lancé, et ce serveur s'appelle FarmTopia. Laissez-moi vous présenter Farmtopia, En collaboration partenariat avec Nestlé, on a ouvert un serveur Minecraft où vous avez la possibilité d'avoir des actions dans le jeu qui auront des répercussions dans la vraie vie. Donc toi, là, de ton petit PC, tu peux avoir des actions dans la vraie vie directement chez toi. Il y a très peu de gens qui ont pu faire ça sur Minecraft depuis le temps que le jeu existe. Et je suis vraiment content parce que cette fois-ci, la cause qu'on défend avec Nestlé, c'est l'environnement. Sur Farmtopia, vous avez la possibilité de vous connecter sur le serveur et de farmer des points. Les points s'appellent les Farmtopia, tout bêtement. Ces points sont cumulables entre tous les joueurs et il y a deux paliers différents, 40 000 et 80 000 points. Et si on atteint le premier palier des 40 000 points, Nestlé va planter 12 000 arbres et haies auprès de ses agriculteurs partenaires. Et si encore mieux, on atteint 80 000 points, et eh ben ce sera 10 000 arbres et de plus qui seront créés. Mais là, vous allez me poser la question, Bichard, comment on a des Farmtopia Sur Farmtopia, vous avez deux gros axes principaux. La partie Learn and Play, où le but, en fait, c'est d'apprendre vous avez la possibilité de croiser des PNJ, ces PNJ vont vous poser des questions, interagir avec vous et vous apprendre différentes choses sur des termes qui sont un peu barbares je sais, l'agroforesterie et l'agriculture régénératrice. Je sais, c'est un peu compliqué, mais tout est expliqué très très bien sur le serveur. Deuxième chose, en plus du coup de pouvoir jouer sur la partie Learn and Play, il y a la partie mini jeu qui est vachement intéressant. Et pour ça, deux mini-jeux avec lesquels vous pouvez jouer entre potes. Le premier, à la manière de Splatoon, vous allez arriver sur une parcelle et le but, c'est de mettre le plus de fleurs de votre couleur avec votre clic droit. Et je peux vous dire que ça clique ici. Hein. Et le deuxième, je sais pas si vous avez déjà vu le film Tron, vous avez la possibilité de poser des haies en étant sur un cheval. Et si vous prenez une haie qui n'est pas de votre couleur, ou même en fait si c'est de votre couleur, vous mourrez. Le but c'est d'enfermer les autres, et vous allez voir, ce jeu est hyper addictif. J'y ai beaucoup joué pendant le live d'ouverture. Et bien évidemment, lorsque vous jouez à ces mini-jeux, vous gagnez des Farmtopia. topia. Ouais, vous avez capté. D'ailleurs, grâce à Nestlé, j'ai des codes Xbox Game Pass à vous faire gagner. Donc, peut-être qu'ils sont cachés dans la vidéo. Peut-être. Et non, ce n'est pas une carte Google Play. Faut savoir que Farm Tobias c'est un serveur où vous qui êtes des gros minecrafters comme moi, on va bien se sentir et en même temps les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à Minecraft peuvent bien s'y sentir aussi. Bref, de quoi passer un très bon moment pour tout le monde. Je vous laisse avec un petit best-of du live d'ouverture et je remercie grandement les gens qui me suivent, les viewers, les subs, tout le monde en fait, tous ceux qui m'ont accompagné dans ce live d'ouverture. Et je vais aller dans succès Dans mes succès je vais avoir 4 items différents Agroforesterie, sol, easter egg, mission secondaire Chaque mission rapporte des farm topia. Donc il y a quelques missions Par truc je ne montre pas encore hein, vous verrez tout ici Vous avez une mission que vous devez faire Avec Jacques qui va vous expliquer un peu, un peu ce qu'on va faire Et en gros là il m'a donné un mix de végétaux Et je dois aller sur l'endroit où Sur la passerelle là pour planter mon mix de végétaux. Et ça explique en quelques minutes ce qu'est l'agroforesterie et l'agriculture régénératrice. Et en fait, dès qu'on a posé, voilà, il me dit hop, reviens me voir et on passe à la mission suivante. Et on a plusieurs objectifs comme ça. Et là, je dois planter tout au bon endroit. Et je sais que les carottes, bah, c'est orange, du coup, on plante ça ici. Voilà, les patates, on va les planter là. Et voilà, c'est le, le petit tuto du jeu qui est vachement cool à faire et qui vous rapporte plein de pharmatopias. Donc si vous voulez avoir des pharmatopias, c'est de ce mini-jeu qu'il faut faire. Bravo, viens me voir Et là. Je dois réparer la brouette cassée. Et en fait, ça, c'est la brouette. Et là, hop. Hop. Ah, c'est le même sens. réparer la brouette. Suivant Bravo, tu as presque terminé. Maintenant, faut que je mette de l'eau. C'est bon Ah, il y a un oncle, là. Et là, hop. Et là, j'ai tout terminé. Ok, venez essayer le crops. Le crops, ça ça, ça s'apparente un petit peu à Splatoon, pour ceux qui connaissent. un peu dans le même style. Là, faut juste être le meilleur, hein pas de secret Il oh, y a des petits bonus et tout. C'est un petit splatoon et le but c'est d'avoir le plus de, de de trucs. En fait ce qui la particularité c'est que vous ne savez pas à combien de pourcentage sont les autres. Vous pouvez vous en douter, hein, évidemment. Vous pouvez vous douter si vous êtes bien ou pas. Hop. Ok. En vrai là je suis en train de faire une remontada. Hein. 21% Vraiment en train de faire une remontada. Hein. Je suis vraiment en train de faire une remontada de fou là. Hop. Oh je finis troisième Oh c'est pas joué à beaucoup oh, On y était presque Terrible. Là je sais pas quoi faire. Ah j'ai gagné Il s'est bloqué tout seul. Mais comment vous faites Non les gars vous le faites exprès. Hein. Vous avez pas encore compris le but du jeu je pense. C'est un peu comme le Snake, faut pas s'enfermer les gars. Faut pas s'enfermer, faut pas foncer dans les, dans les autres murs. Let's go Ils sont en train de développer ce serveur pour justement le bien de l'environnement. Alors là je vais avoir un problème, c'est que je ne peux pas, je ne peux plus passer de l'autre côté. Comment je vais faire pour m'en sortir Ah c'est bien ce que je me disais hein. Bon je vais devenir addict à ce jeu. Hein. Non c'était qui Je suis foutu. Je suis foutu il m'a baisé. Il m'a baisé de fou. Il m'a baisé de fou. Immortalité... Ah non je me suis bloqué. Oh non je me suis bloqué En fait je sais pas comment m'en sortir au début Parce que là il m'a eu hein. Alors sûrement, il m'a eu j'étais fini hein. On doit avancer tout droit peut-être Ok, il est pas mort. un peu étonné qu'il soit pas mort. Oh, vas mon ref. Ah, Je suis étonné. En vrai, ils ont mis les, ont mis les trucs plus loin. En vrai, c'était mieux. Oh, oh, le coup de génie Non Oh non, je suis foutu. Oh non, je suis foutu. Oh non, je me suis enfermé. C'était un beau fight, c'était un beau fight, désir.